Je m'appelle Claire, euh, j'habite à Berlin et je travaille à Berlin dans, dans le milieu associatif d'innovation euh, politique, plutôt, euh, moins culturelle. Je suis également en thèse de doctorat sur les problématiques de politique culturelle en Europe et à l'étranger, hors d'Europe. J'ai fait iTeam parce que euh, je voulais sortir de mon environnement intellectuel euh, habituel euh, qui est euh, le monde universitaire et le monde de la pratique politique, mais en Allemagne. Plusieurs choses. Déjà, je voulais euh, reprendre euh, contact avec la France que j'ai quittée depuis longtemps et me rapprocher des questionnements euh, et des débats qui ont lieu euh, en France ou qui sont discutés, en, en tout cas dans certaines structures en France, au sujet de euh, quelle réflexion de politique culturelle est-ce qu'on a envie de mener, euh, quelles sont les tensions qui se posent euh, à partir d'une autre structure que je ne connaîtrais pas, qui serait basée en France, Bon voilà, le relais Culture Europe m'intéressait. Et c'était aussi le moment pour moi aussi de me poser un certain nombre de questions. Euh, et dans le cadre de ma thèse, qui est un travail académique, universitaire, orienté sur la pratique, euh, et, euh, et mon travail de pratique de, de, de, de, de mobilisation politique par ailleurs, euh, je me disais, qu que font les autres euh, Que font d'autres personnes, euh, ailleurs qu'à Berlin euh, euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe là Et je, je sentais ou je pressentais que peut-être au relais, euh, ou à travers le relais, il y aurait un certain nombre d'influences, de, de, ou de, de débats, ou de questions, de questionnements, de positionnements qui seraient proposer, qui serait amené, qui me permettrait de réfléchir sur euh, les enjeux de ma propre activité. Ce que ça m'apporte, bah, c'est euh, en effet, c'est un décentrement, c'est euh, euh, une autre proposition, un, un, un éventail de questionnements euh, qui n'étaient pas prévus euh, au départ. Ce qui est une excellente chose, euh, c'est assez déstabilisant euh, parce qu'il faut sortir complètement de l'épistémologie de pensée dans laquelle on a baigné euh, dans laquelle moi j'ai baigné euh, depuis très longtemps, y compris en touchant à des sujets très proches, des sujets que propose IT, que ce soit l'histoire, la problématique des migrations en Europe, euh, de, des politiques culturelles, du rapport à l'État, euh, de, de l'action et de la capacité d'action des acteurs culturels. Et il faut, ça permet vraiment de... Euh, ça me permet, moi, de... Euh, repenser mon épistémologie générale de pensée. Ce que ça m'apporte en termes d'ouverture européenne, c'est précisément euh, de confronter nos évidences euh, respectives, euh, que ce soit moi, allemande, je ne suis pas allemande, mais je travaille en Allemagne, euh, nos amis euh, italiens, euh, les Français, qui sont pour moi aussi dans leur épistémologie de la culture un petit un positionnement différent, et donc de se confronter et d'essayer de trouver du commun. Euh, sachant qu'on a aussi des gens de, qui sont d'influence euh, tout à fait diverses des États-Unis, de l'Angleterre, euh, de la Roumanie. Euh, donc c'est incroyable d'avoir euh, cette diversité de, de, de personnes, de, de socialisation, en fait, aussi culturelle, et de se confronter pour chercher du commun, euh, remettre en cause ses propres présupposés, remettre en cause ses propres. Euh, euh, manière d'aborder les questions, euh, tout en ayant tout de même, je crois tous, euh, l'idée qu'il y a un commun et que nous veulent chercher. Il est là, il y, a, il y a du commun, mais il faut le chercher ou le chercher et le construire. L'idée c'est de se, se co-construire et, et c'est un challenge, c'est sûr, euh, mais c'est très stimulant. Euh, et puis c'est beaucoup plus... Euh, enrichissant. Euh, personnellement aussi, c'est aussi une expérience euh, personnelle. pas, euh, On n'est pas assis sur une chaise à prendre des notes toute la journée. C'est aussi euh, un groupe qui vit euh, qu'à sa propre existence, euh, euh, des relations humaines qui se nouent, qui sont extrêmement... Euh, des, des, des, des histoires de vie qui se croisent, c'est à un moment donné, euh, voilà, probablement que la plupart des gens euh, qui sont dans, dans, dans le groupe euh, d'ITEM de cette année dont je fais partie, je les aurais jamais rencontrés dans ma vie. Euh, euh, voilà, et je, je, je, ça aurait été dommage. <rire> C'est très intéressant de croiser des perspectives professionnelles et, et culturelles euh, très diverses.